les webinaires, c'est un petit peu comme une, une chorégraphie. Euh, Annie et moi, on se partage euh, l'animation et vous aurez des, des moments d'exploration euh, en, en sous-groupe ou individuellement. Si vous avez des, euh, des questions, on vous invite à utiliser le clavardage. C'est Laurent qui sera euh, responsable euh, de répondre à, à vos questions et euh, de vous guider si jamais vous étiez perdu euh, d'une salle à une autre, mais il n'y en a que deux aujourd'hui et à six, je pense qu'on devrait euh, s'y retrouver. Et euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous avez des, des collègues qui ne peuvent pas se joindre à nous euh, ce matin à 10 heures, c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait six participants. Euh, comme Annie le dit, on, on enregistre, alors on on les invitera à écouter le webinaire. Bon, ce que vous voyez à l'écran, c'est un, un Google slide. Vous avez l'URL raccourci pour y accéder. Si vous conservez précieusement ce lien, qu'on pourrait également vous communiquer via le clavardage, vous aurez accès euh, à toutes les ressources. Il y en a plusieurs qui sont contenues dans la présentation. Alors, bienvenue à tout le monde. Histoire de se mettre un peu en danger aujourd'hui, on a décidé de commencer ça avec un pécha un Un chat. Si vous savez pas, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est euh, on met des images dans, à l'écran et on essaie de parler par dessus pour arriver en même temps et plus ou moins euh, synchroniser avec l'image. Et c'est notre mise en contexte en fait. Exact. Alors bonjour tout le monde. On a eu l'idée de proposer des ressources et des façons de faire pour travailler différentes stratégies numériques, principalement des stratégies de lecture à l'écran puis des prises de notes multimodales, comme par exemple le texte, l'audio ou le graphique. Pour mieux répondre aux besoins, on s'est donné quelques défis, histoire d'en rajouter un peu, tenir compte des différentes suites collaboratives en ligne et des environnements numériques d'apprentissage tels que Google Education puis Office 365, par exemple. On a aussi voulu soutenir la lecture à l'écran et la prise de notes numériques pour écrire et éditer avec Word Online ou encore Google Doc. Euh, on a utilisé des outils de présentation tels que PowerPoint, slide et d'autres pour prendre des notes telles que OneNote et Google Keep. On a désiré vous proposer des pratiques qui facilitent le partage de fichiers d'un appareil à un autre. Euh, également, des applications en ligne gratuites comme Padlet, Digo, il faut que je respire, ça s'en vient. Padlet, Digo, c'est un beau défi. Euh, Hypothèses. Elles nous ont servi à prendre des notes et à annoter différents médias, des articles journalistiques, des reportages vidéo, des balados et toute une variété de médias accessibles en ligne pour euh, les travailler dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. Ça nous tient vraiment à cœur. On a aussi voulu euh, rejoindre le plus large bassin de clientèle possible allant des, euh, des élèves du troisième cycle du primaire pardon, à ceux du secondaire, autant ceux du premier cycle que du deuxième cycle. À et surtout, sans oublier les classes d'accueil, de francisation, ainsi que les élèves en formation générale des adultes. Il fallait aussi tenir compte des possibilités qu'offrent les différents supports technologiques, hein, les tablettes, les téléphones, l'ordinateur. Bref, on vous propose des activités accessibles, simples à adapter aux différents contextes avec une co de courtes vidéos explicatives et signifiantes pour les élèves. Tout ça dans l'idée d'éviter la surcharge cognitive et l'infobésité. Boum, juste au bon moment. C'est parfait. <rire> on s'améliore vraiment, à part, à part que parfois, il faut prendre le temps de respirer. Euh, Veux-tu faire un petit une musique de criquet pendant que je change d'écran? Bien hein? sûr, bien sûr, bien pas sûr. Ça pas, pas bien long. C'est hein? hey, génial. On voit tout le monde. Tout le monde ouvre leur caméra. Mon dieu, vous êtes dans mes fains. Ben oh, oui, ça, c'est oui. le fun. Merci. Euh, alors voilà, on va, faire notre, on va parler de notre intention. Puis ensuite, vous allez voir, on a quand même beaucoup de... de de choses à vous proposer aujourd'hui. Pendant que Johan essaie de, de retrouver, parce que c'est assez Un complexe avec Teams, euh, il faut changer, oh, je suis parfaitement convaincue, euh, de retrouver notre PowerPoint. Euh, voilà. PowerPoint. Vous allez comprendre que euh, notre form le, le lien qu'on vous a partagé, il est en Google Slides, mais pour les besoins de la cause, quand on, on, on partage avec Teams, euh, c'est beaucoup plus facile de le transformer en PowerPoint, donc vous allez, euh, vous allez voir à l'écran, c'est la version PowerPoint. Et ce euh, la raison pour laquelle on vous la présente dans, dans Teams, c'est que vous pourrez cliquer directement sur euh, les hyperliens qu'on vous, euh, qu vous partagera. Enfin, on peut le faire via l'interface Teams et également par, euh, par le clavardage. Donc, euh, notre intention aujourd'hui, on vous le dit, c'est de vous présenter différentes façons de travailler des stratégies de prise de notes multimodales. Alors multimodales, euh, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure, une combinaison de différents modes de communication à l'écrit, l'audio, la vidéo. Euh, on y euh, ajoute l'image, voir le mouvement si on était en réalité euh, virtuel. Ce ne sera pas le cas ce matin pour, pour ce qui est de la réalité virtuelle, mais ne manquez pas notre calendrier de webinaire. Annie et Julie Noël nous présenteront un webinaire sur ce sujet dans quelques jours, si je ne me trompe pas. Alors, c'est Annie. Aujourd'hui, dans le fond, on s'est donné l'intention de vous présenter trois courtes activités que vous allez pouvoir réinvestir dans votre classe, là, autant en virtuel que de façon hybride. Euh, les thèmes qu'on a choisis, c'est vraiment un thème qu'on qui nous a, il nous a parlé effectivement, mais euh, le contexte là, sera adapté selon vos besoins et selon votre classe. Là. Euh, on a aussi le, le, le souci de solliciter, de solliciter <rire> les trois compétences. Même si on travaille plus particulièrement celle-là de lecture, on a quand même eu le souci d'avoir de, de, de, des activités euh, en écriture et en communication orale. Euh, de plus, on essaie de cibler les contenus qui sont peu abordés dans les cahiers, hein, dans, les, dans les stratégies, plus, euh, cibler les stratégies. Chacun Écoute, de ses accueils. Hein, C'est parce que toi, tu es un, un client. Une clientèle, Bien, une clientèle ou autre, euh, ces, ces stratégies-là sont peu abordées dans nos, dans nos cahiers. Alors, chacune de ces activités-là se partage facilement puisque sont représentés sur une, une je veux dire slide, une euh, en français je vais dire euh, une diapositive. Merci, merci beaucoup. Euh, son but est facilement reconnaissable, et toujours écrit en orange en haut à droite de l'affiche. On a eu aussi le souci de limiter le nombre d'applications pour éviter la surcharge cognitive, autant pour les profs que pour les élèves. Euh, on a ciblé euh, plus particulièrement euh, toutes les applications avec Teams euh, ou Office 365 et Padlet. On en a, on en a touché à d'autres, mais euh, c'est ceux-là qu'on a, on a choisi. Les caractéristiques des applications, justement, elles sont gratuites, puis ils ont plusieurs fonctionnalités que nous, nous avons exploitées le plus possible pour soutenir la différenciation pédagogique des différents types d'apprenants. Puis, il est important aussi de souligner que des, c est, c est, ces fiches-là sont proposées dans un contexte d'apprentissage et non d'évaluation. Elles s'adressent directement à l'élève, mais c'est sûr qu'il y a eu un accompagnement planifié par l'enseignant. Et puis, ben, en fait, pour résumer tout ça, les activités nous permettent d'être agiles, passer rapidement de la classe à, à, à l'enseignement-apprentissage en mode virtuel. Elles peuvent se vivre sur une très courte période de temps, enfin quelques, quelques périodes tout dépendant des activités. Elles permettent aux élèves de s'approprier les stratégies euh, avec de courtes vidéos explicatives qui sont intégrées dans les euh, diapositives ou les activités et euh, elles sont accompagnées de dossiers d'œuvres médiatiques qui sont, euh, libres, euh, qui sont libres de droits. Enfin, on peut y travailler tout en respectant le droit d'auteur et d'autrice. En bref, le déroulement, euh, l'accueil qui est déjà fait, trois activités d'exploration et d'échange individuellement ou en sous-groupe. On y reviendra un peu plus tard. Et euh, finalement, le retour et la conclusion. Voici donc euh, le moment d'explorer la première activité, prendre des notes à l'aide du numérique. Le but ici, ben, c'est de reconnaître les particularités des médias proposés, de les classer selon l'intention de leur auteur. Les, euh, les œuvres se retrouvent sur un babillard virtuel Kepadlet et euh, pour euh, inviter l'élève à réaliser la tâche, pour amener l'élève à réaliser la tâche, pardon, on l'invite à écouter deux vidéos explicatives pour euh, ré, euh, faire le travail. Donc, prendre des notes euh, à l'aide de, de OneNote ou euh, la même chose, classer euh, ces différentes sources sur un babillard euh, Padlet. Alors, euh, le but du message est-il d'informer ou de faire euh, réagir? Et, euh, quel est le type de média, de média, pardon, la source, le point de vue, est-il neutre ou subjectif? Alors, c'est ce que vous aurez euh, l'occasion euh, d'explorer dans quelques instants. Et puis, euh, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, sur la diapositive suivante, vous aurez euh, indiqué ici par la flèche rouge euh, le titre de l'activité la, de qui vous permettra d'accéder à la diapositive individuelle. Alors, cette cette activité euh, sous format Google Slides, vous pourrez en créer une copie et la partager à, aux enseignants que vous accompagnez ou encore euh, aux élèves euh, de, de vos groupes. Vous euh, pourrez explorer au cours des prochaines minutes cette activité seule, donc en demeurant dans la salle principale ou encore le faire en notre compagnie en accédant à une autre salle en sous-groupe en cliquant sur le lien ici en bas de, de la diapositive. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Service national du récit au domaine des langues avec ma collègue Annie Cormier. On a décidé d'illustrer différentes stratégies de prise de notes numériques et d'annotation de textes à l'écran. Alors aujourd'hui, la première de la série, annoter une consigne dans OneNote et prendre des notes d'articles vues, lues et entendues. Voici la page que j'ai créée, incursion dans Notre-Dame de Paris. Je peux constater qu'il y a euh, des articles de la presse, des vidéos YouTube. C'est un bref survol, 12 euh, médias différents. Je retourne dans, mon, dans ma page de prise de notes que je peux annoter. Ce qui est intéressant pour comprendre la consigne, c'est de repérer les verbes. Alors, reconnaître, reconnaître quoi les traits particuliers des médias. C'est ce qu'ils ont de particulier, ce qui les distingue des autres. Les médias... Ah, c'est les journaux, sans doute les vidéos que j'ai vues euh, dans le padlet et je devrais les classer. Je dois donc préparer mon document de prise de notes en fonction des informations à recueillir, type de média, ma source, euh, le point de vue neutre ou subjectif. J'imagine que c'est selon l'intention de l'auteur qui est d'informer ou de faire réagir. Euh, je pense que je vais y aller avec un tableau et noter les informations euh, que je dois trouver. Comme ça m'arrive souvent, il faut que j'adapte euh, mon tableau euh, au fur et à mesure de ma prise de notes. J'ai commencé à copier-coller les titres des médias. Je suis prête à commencer ma prise de notes. Je retourne sur mon babillard Padlet. Voici qui met fin à prise de notes avec OneNote et annotation d'une consigne. Il ne manquez pas la prochaine, la prise de notes avec Padlet. Bonjour, mon nom est Joanne pro Je travaille au Service national du récit au domaine des langues. À Nicormier, ma collègue et moi avons décidé d'illustrer différentes stratégies de prise de notes à l'aide du numérique. Alors aujourd'hui, prise de notes sur un Padlet. J'ai ouvert le Babillard Padlet Incursion dans Notre-Dame de Paris, qui contient des articles en ligne et des euh, œuvres numériques. Je vais en créer une copie. Je me suis connectée à mon compte et en haut à droite, j'ai la possibilité de cloner. C'est ce que je vais faire pour créer une copie. Ne pas oublier de cocher « Copier la mise en page » et « Copier les publications. Envoyer. » Et voilà on peut maintenant personnaliser le Babillard Padlet en cliquant sur les paramètres. J'aime bien changer la fin de l'adresse URL. Je change le fond d'écran, une couleur distincte, de l'original. J'enregistre. Je peux également modifier les paramètres de partage. Donc, si jamais je voulais travailler en collaboration, je n'aurais qu'à ajouter des, euh, des personnes avec leur adresse courriel. Je peux modifier les paramètres. J'aime bien le conserver secret, ce qui permet euh, aux visiteurs à qui je vais partager le lien de consulter. Et si jamais je veux leur permettre d'écrire, je n'ai qu'à changer euh, les paramètres euh, ici. Une dernière modification qu'on peut faire, c'est euh, le format. Alors, euh, j'ai choisi actuellement de conserver le même que l'original, qui était euh, le mur. Je relis mes consignes. Je vais maintenant reprendre le questionnement dans... Euh, publications du Padlet, alors je clique sur le petit crayon pour modifier ma publication. Et là, j'y vais avec les critères. Alors, je vais lire le troisième article. Voici qui met fin à prise de notes sur Padlet. Ne manquez pas nos prochaines vidéos portant sur les différentes stratégies d'annotation et de prise de notes à l'aide du numérique. À la prochaine, comme on vous a dit au début, on utilisait euh, une, euh, une application, mais on va l'utiliser à plusieurs sauces pour voir euh, toutes les, les possibilités qu'offre euh, ce document déjà trouvé. Parfait. On a déjà des gens dedans. dedans. C'est génial. <rire> Alors, merci. Alors, euh, ce qu'on vous propose de faire, c'est suite à votre exploration de la première fiche, on va vous demander quels sont les avantages de proposer une séquence d'apprentissage sous cette forme, autant en mode virtuel qu'en classe. Très simple, pour utiliser euh, le Padlet, on a deux possibilités. C'est soit qu'on clique sur le « plus » ici et ou on double-clique à n'importe quel endroit sur le tableau pour inscrire votre commentaire. Alors, on pourrait écrire euh, votre, votre titre ici, votre commentaire et une fois que c'est fait, vous cliquez sur euh, le retour de votre ordinateur et voilà, c'est fait. Là, je n'ai rien rajouté, bien entendu, mais c'est simple comme ça. Alors, je vais vous laisser écrire vos commentaires. <rire> tu me censurer C'est vrai, je t'ai coupé. Là, il y a quelqu'un qui m'a effacé mon billet, mon, mon, ma publication. <rire> D'ailleurs, je pense que vous ne pouvez pas euh, effacer, c'est une bonne question. Si on est propriétaire, on peut effacer le commentaire des autres. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, c'est intéressant. On peut noter alors sur une étoile. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Je mettrais quatre étoiles et je peux commenter aussi. Alors, on a permis aux élèves de réagir aux notes euh, de leur partenaire. Effectivement, l'élève est actif et on a des traces visibles de son travail. J'aime ça. Accès à l'intelligence collective afin de recentrer euh, nos propres notes. Wow, vous avez des bonnes idées, Docu documents déjà trouvés, donc euh, gain de temps pour les élèves. Cela permet de travailler sur plusieurs documents rapido, vraiment. Les informations sont groupées sur une même page, la planification et organisation des idées plus facile, copier-coller, effectivement, prise de notes en co-construction. L'élève peut explorer les ressources dans l'ordre qu'il désire et planifier sa démarche de travail de façon autonome. J'aime vraiment ça, vous avez des bonnes idées, vraiment, euh, c'est intéressant. Alors si vous êtes prêts? On va même pouvoir poursuivre. La deuxième fiche, elle ressemble vraiment à la première, vous comprendrez. On va inviter les élèves, par contre, à utiliser des stratégies de lecture à l'écran euh, et prendre des notes pour relever les faits saillants, puis les inscrire sur une ligne du temps. Alors, on va réinvestir euh, le dossier euh, d'œuvres médiatique, mais on va travailler la compréhension des textes lus, vus et entendus de façon différente. Donc, c'est intéressant parce qu'on va réutiliser les ressources avec une intention différente. Pour y arriver, on leur propose deux façons de faire. La première, on va annoter les articles de presse avec Diego, puis on va prendre des notes graphiques sur des vidéos avec OneNote. Bonjour, mon nom est Joanne Proux, je travaille au Service national du récit, au domaine des langues. Ma collègue Annie Cormier et moi vous proposons différentes stratégies pour annoter ou prendre des notes numériques. Le babillard partagé contient différents médias d'information. La plupart combinent du texte, des images, des vidéos et parfois même des extraits d'émissions en balado-diffusion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le texte. Voici donc l'annotation d'un article avec Diego. Bonne écoute! C'est un site qui permet de partager des pages Web et de les associer à des mots-clés pour les retrouver plus rapidement dans sa bibliothèque. L'application nous permet aussi d'annoter des articles en ligne, c'est ce qui nous intéresse. Avant de commencer la notation, il faut ajouter l'épingleur ou l'extension à notre navigateur. Je l'ai fait euh, en passant par la boutique Chrome. Pour retrouver facilement votre bibliothèque, vous n'aurez qu'à cliquer sur euh, l'icône épinglé. Glissez votre souris jusqu'à votre nom pour que s'affiche votre bibliothèque. Vous êtes désormais prêt à annoter un texte. Pour reprendre la prise de notes, on peut retourner à la bibliothèque, retrouver l'article, poursuivre l'annotation au besoin. On peut également partager le lien. Voici qui met fin à notre vidéo « Annotation d'un texte en ligne avec Digo. Ne manquez pas nos prochaines vidéos sur les différentes stratégies de prise de notes numériques. À la prochaine! Dans cette vidéo aujourd'hui, on vous propose des outils qui permettront à vos élèves de garder des traces lors de leur prise de notes. Aujourd'hui, nous allons explorer la prise de notes numériques à l'aide de OneNote, mais plusieurs autres options sont disponibles. Pour faciliter le travail, on pourrait décider de regarder la vidéo sur un portable et prendre des notes directement sur une tablette tactile. On pourrait aussi afficher les deux pages en double écran. Mais il est encore plus simple d'insérer la vidéo dans OneNote en copiant-collant le lien directement sur la page. Voici maintenant un exemple de prise de notes sur l'effet saillant de Notre-Dame de Paris. On peut utiliser les formes disponibles en haut à droite de l'écran, et rajouter les informations retenues à l'aide de l'outil Crayon. Voici ce qui met fin à la prise de notes graphique avec OneNote. Bonne exploration! Bonjour, je m'appelle Annie Cormier et je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Ma collègue Joanne Prou et moi vous proposons différentes stratégies de prise de notes numériques. Aujourd'hui, on vous présente la prise de notes sur Padlet en utilisant une ligne du temps. Une fois votre compte créé, il suffit de cliquer sur l'onglet en haut à gauche « Créer un Padlet ». Plusieurs modes de présentation sont disponibles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle « Chronologie ». Une fois dans l'interface, on peut changer le titre en cliquant sur la roulette en haut à droite et changer le fond d'écran selon nos préférences. On peut maintenant débuter l'organisation de notre prise de notes à l'aide de la ligne du temps en cliquant sur le « Plus ». On peut rajouter un titre et une image, par exemple. À tout moment, il est possible de modifier notre publication en cliquant sur le crayon. Plusieurs options visibles sont offertes afin de bonifier notre publication. On peut télécharger un fichier, insérer un lien, rechercher une image du Web libre de droit, de notre bibliothèque. En cliquant sur les trois points verticaux, d'autres options nous sont proposées. Enregistrer une vidéo ou notre voix, rajouter un lieu par exemple. Voici ce qui met fin à notre stratégie annotation à l'aide de Padlet et de la ligne du temps. Très Bienvenue tout le monde. Alors, euh, nous en sommes à notre euh, pardon, deuxième période d'échange. La question qu'on qu vous pose, euh, dans quel contexte pourriez-vous réinvestir euh, ces stratégies de prise de notes? Alors, encore une fois, on vous invite à cliquer sur euh, l'hyperlien du Padlet. Vous l'avez sans doute euh, déjà euh, ouvert euh, sur une de vos fenêtres. Autrement, on peut vous le partager à nouveau via le clavardage. Pour ma part, euh, j'ai joué un peu dedans durant votre absence et. Euh, comme vous pouvez le remarquer, j'ai euh, remanié le tout pour. Euh, enfin, c'est un nouveau format, c'est le format par colonne. C'est une autre possibilité de Padlet. Alors, on vous invite à répondre sous la deuxième colonne, toujours là à la question dans quel contexte pourriez-vous réinvestir les stratégies Vous y êtes déjà. Alors. Euh, on vous laisse quelques instants. Travailler la biographie en faisant ressortir les aspects, tracer l'ordre chronologique des événements d'un roman, de nouvelles, d'un récit, les outils de Microsoft que j'ai expérimentés pour la première fois, nous utilisons toujours la suite Google, belle découverte, ah intéressant, mm -hmm. j'aime ça, pour préparer la lecture d'un roman sur un thème qui nécessite une préparation, on a l'ordre chronologique euh, Versus l'ordre narratif permet d'illustrer les différences entre les deux en plaçant les événements sur la ligne du temps à l'aide, euh, ça aide à comprendre les ruptures, effectivement. Mon Dieu, examiner des textes pour inspirer, des notes critiques, manuels d'instruction, et recettes documentaires. Euh, palette sur les caractéristiques des personnages pour garder des traces, prendre des notes, génial. Merci, merci de, de vous prêter au jeu. Le but de cette euh, troisième et dernière activité est d'utiliser les euh, différentes stratégies pour apprécier des œuvres et euh, en dégager le thème euh, commun. Alors, euh, de la même façon qu'on le fait euh, au cours des deux activités euh, précédentes, on vous, on vous invitera à la diapositive suivante à cliquer sur euh, l'hyperlien qui mène vers euh, l'activité individuelle. Vous pourrez euh, accéder au babillard, médias d'information et œuvres multimodales. Et euh, il y a cette activité contient, cette fiche contient trois vidéos explicatives, donc une vidéo pour annoter des extraits d'œuvres littéraires sur un document collaboratif, une autre pour transcrire des notes vocales d'un appareil mobile, un téléphone personnel à un ordinateur avec la suite Google et finalement transcrire une note vocale directement à l'ordinateur ou à la tablette avec OneNote. Euh, la, L'activité d'intégration de cette courte activité, euh, c'est une proposition euh, de nuage de mots pour euh, inviter les élèves à partager euh, leurs hypothèses quant au thème qui unit euh, chacun des, euh, des médias présentés dans le babillard, euh, activité que, que nous ne ferons pas euh, que nous n'aurons pas le temps de faire au cours des dix minutes d'exploration, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de survoler l'une, l'une, au moins l'une des trois vidéos explicatives. Alors, comme tout à l'heure, on vous invite à accéder au lien vers le sous-groupe. C'est moi qui y serai cette fois-ci et Annie demeurera dans la salle principale. Alors la salle principale, ceux qui y resteront, on vous invite à fermer votre micro comme d'habitude. Ce qui fait qu'il est 10h42. Je pense qu'à 10h52, on devrait être de retour dans la salle principale pour la conclusion. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que tout est là. À tantôt. À tout de suite pour ceux qui viendront dans le sous-groupe. Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Avec ma collègue Annie Cormier, on a décidé de vous proposer différentes stratégies de prise de notes en contexte multimodal. Aujourd'hui, ce sera la notation d'un document collaboratif seul ou en collaboration, d'extraits d'œuvres littéraires et tout ça dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. Bonne écoute. Thank you. Qu'est-ce Qu que vous dites? Je ne dis rien, madame. Le jour de l'argent pris, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une idée. Apportez-moi du fil. Ne manquez pas nos prochaines capsules vidéo pour connaître d'autres stratégies de prise de notes en contexte numérique. Bonjour, mon nom est Joanne Pou. Je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Annie Cormier et moi avons décidé de vous proposer une série de stratégies de prise de notes et d'annotation en contexte numérique et multimodal. Aujourd'hui, ce sera transcription d'une note vocale d'un appareil mobile à l'ordinateur dans la suite Google. Bonne écoute Citation page 54 Elle a pris donc à s'adapter rapidement aux nouvelles plantations. Tire au flanc Tous ces termes servent à décrire les maîtres ou maîtresses d'esclaves. Géorgie Les esclaves noirs sont traités comme des marchandises. Point. Plus ils sont jeunes et forts, plus ils valent cher. C'était transcription de notes vocales d'un mobile à un ordinateur. Ne manquez pas nos prochaines vidéos explicatives de prise de notes numériques en contexte multimodal. À la prochaine! Bonjour, je m'appelle Annie Cormier et je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Ma collègue Joanne Prou et moi, vous proposons différentes stratégies de prise de notes numériques. Aujourd'hui, on vous présente la prise de notes vocales avec OneNote. La première chose à faire est d'activer la langue de préférence de votre outil de dictée vocale en cliquant sur la flèche et en sélectionnant « Français ». Pour l'exemple d'aujourd'hui, il suffit de regarder un bout de la bande-annonce, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez laisser la trace de votre note vocale et cliquez sur le micro tout porte à croire qu'ils veulent se battre contre les inégalités sociales. C'est ce qui met fin à notre vidéo concernant la transcription de notre vocal avec OneNote. Sachez que l'outil est aussi disponible avec Word Online. Alors euh... On a déjà euh, parcouru nos trois fiches, euh, c'est ce qui met fin déjà à notre période d'exploration. Bien entendu, on est très conscient et conscientes euh, qu'on vous a offert beaucoup de contenu en peu de temps, mais vous aurez le loisir d'y revenir comme bon vous semble, puisque vous avez accès à toutes nos ressources. Vous vous attendiez à faire un retour puis qu'on allait échanger sur Padlet. Hein? Ben non, <rire> on n'a plus d'un tour dans notre sac. On a décidé d'utiliser Mentimeter pour euh, finaliser euh, tout ça. Euh, à l'instar des élèves qui sont invités à partager leur hypothèse via Mentimeter, ben là, on vous propose la même stratégie, question de réinvestir les mêmes outils. Euh, on vous invite donc à répondre à la question suivante. Que retenez-vous de cet atelier en trois mots? merci de votre participation encore une fois. On voit que le Padlet, Digo revient à hein, la ligne du temps aussi avec Padlet, bien entendu, c'est intéressant. Économie de temps, j'aime ça, rapide. Oui, oui parce qu'on réinvestit hein, sensiblement les mêmes applications, même avec des stratégies différentes, puis parfois on réinvestit les mêmes stratégies, ce qui est intéressant pour des élèves. Vraiment. multimodal, c'est vraiment bien. bon voilà, il nous reste un petit trois minutes, le temps de, de, vous, de vous présenter euh, le, votre badge, puisque vous avez euh, participé à ce webinaire, vous, vous pouvez demander euh, votre badge en cliquant sur le lien que je vais déposer. Ah, il est là, voilà, mon Dieu. Il est là, mais enfin, je suis en partage d'écran, Annie. Okay, vous allez cliquer sur le lien à la diapositive correspondante, où vous avez la présentation entre les mains, il me semble. Oui, parfait. Sinon, je l'ai mis dans le clavardage. Alors, euh, vous cliquez sur ce lien-là puis ensuite, vous cliquez sur le webinaire d'aujourd'hui. Euh, vous avez qu'à cliquer sur euh, la demande de badge. Cliquez sur ajouter un travail et le tour est joué. Vous allez recevoir votre badge via un courriel d'ici 48 heures. Deux minutes pour conclure. Vous avez donc accès à nos coordonnées. On va ajouter celle de Laurent. De toute façon, on réutilise toujours la même présentation. On trouve que c'est efficace dans notre cas aussi. Alors, vous cliquez sur les petites enveloppes pour notre courriel. Puis, on a désormais une belle photo de Laurent. On, on trouvera de la place pour lui. Euh, vous avez également toutes les stratégies et les liens avec la recherche. Donc, un troisième babillard qu'on vous invite à ouvrir. Là, on a, on a centralisé toutes les ressources partagées dans ce, dans ce babillard et évidemment, un incontournable, euh, euh, notre chaîne YouTube, celle-ci euh, en français, Facebook, euh, Twitter, Twitter, de même des langues, parce que souvent on... on, on on diffuse sous notre compte, notre nom personnel. On a également le site Domaine des langues, alors qui fourmille de, de ressources éducatives numériques. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire stratégie de prise de notes numériques.